Bonjour tout le monde, bienvenue pour la séance du jour. Je vous propose un petit échauffement qui serait parti sur 30 secondes de travail à chaque fois. Alors, vous allez commencer par faire 30 secondes de levée de genoux en marchant. Ensuite vous faites 30 secondes de fente arrière. 30 secondes de air squat. 30 secondes de inchworm. 30 secondes de hip opener. 30 secondes de jumping jack 30 secondes de arm circle forward et 30 secondes de, de arm circle Pour la séance du jour, je vous propose 3 tours de 30 secondes d'exercice à chaque fois, je détaille les exercices. On bah va donc commencer par 30 secondes de Rock Stars, 30 secondes de frog squat, 30 secondes de pompe, 30 secondes de slide lunges touchdown, 30 secondes skier jump, 30 secondes de crossing punches avec un objet type bouteille. 30 secondes de repos à la suite de ça. Vous faites 3 tours. Vous enchaînez donc tous ces exercices 3 fois de suite. Et bien voilà, la séance est terminée. Bonne petite séance, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bonne fin de journée. Ciao.